Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'ai 28 ans, j'habite sur Grenoble. Ma passion et mon sport, c'est le VTT Trial. Donc c'est monter sur des obstacles avec un VTT. Mais maintenant, je me suis vraiment diversifié dans toutes les sortes de VTT. Donc le VTT enduro, le VTT descente, le vélo de route, voilà. Un peu toutes les disciplines du vélo, c'est ça ma passion. Alors j'ai été trois fois champion du monde junior, trois fois vice champion du monde senior, deux fois champion d'Europe, vainqueur d'une coupe du monde. Alors, le Bomber Show, c'est une structure que j'ai créée de démonstration. Donc, on fait des démonstrations partout en France et dans le monde. Donc, c'est des démonstrations VTT Trial, VTT Freestyle. On fait aussi des initiations pour les jeunes avec des petites résiennes et aussi des, des vélos Trial un peu plus grands. On tourne aussi euh, des films. On était à Dubaï, là, récemment pour tourner euh, dans un film Bollywood. Euh, on faisait des cascades et tout. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? Des stages. Donc, voilà, c'est vraiment tout ce qui tourne autour euh, du vélo, euh, initiation, démonstration, voilà. Alors je dirais youtubeur maintenant, c'est vrai que j'étais compétiteur pendant plus de 20 ans, maintenant c'est vrai que je me consacre vraiment sur YouTube donc je dirais vraiment YouTube. Mes trois événements préférés, alors je dirais, alors là cette fois-ci en tant que compétiteur ça a été mon premier championnat du monde, c'était vraiment mon premier titre donc là j'en garde vraiment un très bon souvenir. Euh, je dirais aussi maintenant bah, le salon du fitness, super expérience et puis c'était vraiment un nouveau euh, domaine pour moi, donc euh, voilà quelque chose de complètement différent. Et troisième je dirais Ninja Warrior, vous allez voir dans quelques semaines ma participation à Ninja Warrior. C'était un événement complètement aussi différent, mais vraiment que des bons souvenirs. Ma vidéo préférée, je dirais que c'est celle euh, vélo contre athlétisme. Ça a été une de mes premières. C'était mes débuts sur YouTube, elle a cartonné. Et dans cette vidéo-là, je suis à quelques centimètres de battre un record du monde de 100 hauteur. Donc voilà, ça m'a marqué et j'espère vraiment le battre ce record du monde parce que j'étais vraiment à ça. Donc restez bien connectés, peut-être que je vais le faire très prochainement. Je dirais qu'il passe de manière assez simple en fait, c'est surtout en fait dans ta tête. Compétiteur, c'est-à-dire tu vas vraiment t'entraîner pour un but. Divertissement, finalement c'est le même état d'esprit, c'est-à-dire que tu vas créer des vidéos, créer du contenu, tellement pour divertir et c'est un travail tout comme les autres. Hein. Mais, euh, mais je pense qu'il faut savoir aussi euh, avoir cette ouverture d'esprit et se dire euh, voilà, ben, on va travailler sur un projet, on va le mener à bout, tout comme la compétition, on va s'entraîner pour aller à la compétition. Ben, voilà, c'est assez simple finalement d'y aller. Mais je pense que c'est aussi une ouverture d'esprit qu'il faut avoir euh, voilà, de, de sortir de ce monde de la compétition. Ninja Warrior c'était une expérience euh, extraordinaire comme je dis dans la question précédente. C'était juste quelque chose que je redoutais mais aussi que j'admirais. J'ai vu plusieurs saisons euh, bah, à la télé et c'est ce genre de défi en fait. Moi c'est vraiment les défis qui m'intéressent. Donc je me suis toujours dit putain j'ai envie d'y participer, je veux voir si je suis à la hauteur de le faire et d'y participer, déjà en plus sur une grosse production parce que mine de rien ça paraît très simple à la télé mais il y a une grosse équipe qui est autour c'est juste une expérience de dingue euh, et c'est surtout euh, du dépassement de soi, quelque chose de vraiment intense Très bonne question, en fait j'y suis allé un peu à l'arrache on va dire il y a une petite salle à côté de chez nous à Grenoble où j'ai eu l'occasion de m'entraîner une ou deux fois mais vraiment j'y suis allé en mode euh, vas-y je vais, tu vas t'éclater et tu verras bien ce que ça donne J'y allais pas dans un but de gagner, donc je me suis dit euh, vas-y tente et puis tu verras bien ce que ça donne quoi. Pour démarrer le trial c'est assez simple en fait. Donc soit vous avez la possibilité euh, bah, d'aller dans un club tout simplement, mais ça reste encore assez rare actuellement. Il y a très peu de clubs en France. Soit euh, vous le faites de votre côté, il y a des tutos soit sur ma chaîne, soit sur internet, enfin peu importe. Et après je pense que ce qu'il faut bah, c'est vraiment pratiquer un maximum. C'est un sport assez difficile, donc il faut bah, pratiquer régulièrement et puis euh, voilà, s'entraîner euh, assez souvent et... et surtout avoir un bon vélo. Alors un conseil pour débuter le trial, bah, c'est déjà peut-être euh, avoir un vélo. Voilà.